Le problème, c'est que maintenant, le Taverne 6, il a déjà réincarnation. Ou Barof. Ah, c'est dur à dire. Bran, Bran Murloc. On va quand même partir sur Putricide on va essayer. Mais ouais le taverne 6 avant on pouvait l'avoir en donc en normal plus lui donner réincarnation là il a déjà réincarnation donc forcément ça le fragilise aussi. On a un bon départ avec ça. Ouais, il faut essayer hein, je pense le putricide, le nouveau putricide. Ouais, le perso n'a pas changé, mais c'est vraiment tous les. tous les. vraiment tous pour tout, pour le coup. Tous les, euh, les morts vivants ont, ont, ont changé. J'ai testé Putricide, je pense que le HP s'utilise autrement maintenant, plus en Tempo Taverne 3-4. Ouais ouais, c'est quelque chose qui est possible, tout à fait. Tu peux jouer Tempo. Je viens de voir que ça fait 5 ans que je follow ta chaîne. Ça me fait un coup de vieux énorme. Tu peux le voir comme ça. Après tu peux aussi te dire que t'es es fidèle à Hearthstone, vu que c'est sur Hearthstone j'imagine. On avait déjà euh, découvert il y a 5 ans. Donc t'es fidèle, fidèle à Hearthstone et t'as dû peut-être un peu progresser. <rire> Comme ça t'as progressé en 5 ans peut-être. Vaut mieux, vaut mieux. Et je pense qu'Anubarak est important. Anubarak, il est passé taverne 4. Par contre, il donne que plus 1. Ah, D'ailleurs, le tracker, il voit pas. Ah enfin, si, il voit. Non, il voit pas parce qu'il met en T4. Et je pense que si je vais en 5, ça sera marqué 4. Mais on le voit en 4, Voilà. Il donne plus 1 d'attaque maintenant. Mais il est 4-3. Donc c'est clair que peut-être la taverne... Ouais. Il y a moyen qu'il soit... Il euh... y a moyen que la taverne 4 soit peut-être un peu meilleure. Mais bon après la, la clé c'est aussi le, le, le taverne 5. Celui-là, le Saint-Dame. Qui est passé 5. De ouais, toute façon en vivant ils ont tout nerfé. Hein. Oh, pas mal le chevalier de la mort, est bon, il est que 3, hein Mais c'est pas si mal en vrai. Ça et ça ou ça et ça Plutôt ça et ça. Merde, je l'ai mis là-dessus Attends, mais c'est un misclick Ou c'est moi bon, c'est pas très grave hein, en vrai. Non, c'était là-dessus qu'il faut mettre. Oh, c'est pas, pas si grave. Ouais, 3, 1 hein. bah, ça grossit quand même, hein. De toute façon, c'est pas comme si... En soi, maintenant, il y a vraiment... Je pense que tu pas obligé de le prendre. Genre, c'est un 3, 1, 2, 4, 2. 3, 1, 2, 4, 2, c'est faible. in 2, 5, 3, c'est pas incroyable. Donc, en fait, en 3 tours, le truc, il devient à peu près correct. Mais bon, là, nous, c'est différent. On joue un personnage qui est le plus tricide. On a besoin d'avoir ce genre de carte. Ça va fonctionner avec nos cartes plus tard, donc. Euh, mais franchement, sinon, il y a clairement moyen de co considérer, de, de pas le considérer et de faire des up parfois. Oh, c'est intéressant. Alors, soit on prend ça et on stats. Soit on essaye de gagner des pièces. Qui <rire> est pas mal, hein, ça et ça, ça marche quand même assez bien. On donne. Hunderzolt On donne 3 PV à quoi Plutôt au gros chevalier quand même pour essayer de tempo. Ah, il est passé taverne 3. Donc ça veut dire qu'il a. Il était 3. À... Tour d'avant, il était 2. Donc en fait, sur les 5 plus 1, il a up. Donc il a acheté 2 cartes au tour d'avant. Et là, il a up. Sachant qu'il avait une micro. On est sûr de gagner. Je peux ne même pas jouer ça. En ah, bon vrai, je peux autant, autant le faire quand même là-dessus. Vu que c'est une petite carte. Autant quand même le faire là-dessus. Merci Dracon. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. C'est super gentil. Merci de ton aide. Bon, L'idée, c'est juste d'avoir les pièces en fait. Hein. Je pense qu'on va y arriver. Ouais. Ouais, super. Parfait, parfait. On a à la fois stacké Lich, à la fois découvert la pièce. Enfin va stacker une pièce. Intéressant. Alors on peut up pouvoir ou attendre un tour. Je pense qu'il y a moyen qu'on attende un tour. Le problème c'est qu'on va se faire taper. Parce a, Notre tempo elle est pas très forte hein, qu'on qu se le dise. Hein. Mais en même temps. Prochain tour j'aurais juste à faire ça. Vendre ça pouvoir parce que lui il va donner euh, 3 pièces donc j'aurais pas à vendre mes cartes enfin souvent 3 pièces pas tout le temps en vrai je pense qu'on va prendre le double quand même de toute façon c'est pas comme s'il y avait une carte forte en tempo qu'on avait vraiment envie d'acheter donc je pense qu'on va faire ça ça je me demande si je doit pas booster quand même lui parce que l'idée c'est de vraiment de gagner le combat là on s'en presque on va dire qu'on s'en fout presque de ça partir sur ce spot D'ailleurs Fish, j'ai essayé fraîche la semaine dernière et c'est vrai que c'est plutôt cool. T'as vu hein C'est cool hein Ouais c'est incroyable. D'ailleurs il reste euh, encore quelques jours. Hein c'est jusqu'à la fin du mois donc il reste quelques jours avant la fin de, de l'offre. Si jamais vous n'avez euh, pas pris l'offre, pas encore ult. Bon, on va se faire taper, c'est standard. On le savait, on récupère une pièce, c'est ce qu'on voulait. Euh, ça fonctionne en Belgique, oui. Je prends un milliard. Je prends vraiment un milliard là. Ouais. C'est bon. faut juste que lui est up avec nous. Ah, c'est fort ça. Toujours force, même si ça a été nerfé, c'est vengeance, euh... enfin c'est que deux d'attaque maintenant. Mais est-ce qu'il faut up ou est-ce qu'il faut acheter ça? On n'est pas obligé de faire pouvoir, hein. on dirait que ça c'est meilleur presque. Hein. Faut acheter les deux ou pas? Up avec ça, j'ai trois pièces plus une, deux, j'achète les deux. Je pense qu'on va pouvoir mais... Il y a quand même toujours lui hein. Ouais c'est fort ça quand même hein. Je me demande même si je dois pas... Ça c'est quand même des bonnes cartes. Après au prochain tour on va faire quoi 8 Je les achète pas mais franchement c'est achetable. Hein. C'est vraiment vraiment achetable. Hein. Là c'est presque mon côté greedy mais en même temps mon côté précautionneux en termes de ressources. Mais c'est franchement achetable. Mais si je le fais pas c'est que je considère que c'est le bon play de pas le faire. Mais le faire n'est pas une erreur selon moi. Genre si je vois quelqu'un qui le fait je dis pas ah c'est pas bien ce que t'as fait quoi. Je pense qu'on a le droit de ne pas le... Et eh, pourquoi tu tue pas ça Oh waouh, il va vraiment pas me donner de pièces Attends, il a vraiment. Il est vraiment pas arrivé à détruire un taunt le gars ouais, C'est pas possible, peut être comme ça. Bon, c'est un peu chiant en vrai. Hein. Ah, Anub'arak, notre seigneur. <rire> Anub'arak, notre seigneur. On va prendre l'Anub'. En vrai, on va up. Hein. Ça. Ça, ça, ça, Je ça. Taunt, Anub. Bon. L'idée, c'est prochain tour, on paye 9 mana. On vend ça, on vend ça, on utilise la pièce pouvoir. Et on va commencer à jouer dans la 6. Notre tempo est pas si mal. Donc ouais, lui, maintenant, voilà, 4-3, il booste que 1. Donc c'est pour ça que le baron devient important. Peut-être pas obligatoire, mais pas loin. Mais important, en tout cas. Merci, Piquette. Salut le chat, j'ai mes partiels la semaine prochaine, donc ça me paraît raisonnable de regarder Fichou. Exactement, et de t'abonner, surtout. Merci pour ton abonnement, merci beaucoup. C'est super gentil. Merci de ton aide. En vrai, c'est pas vraiment un nerf de l'avoir mis T4 à Nub. Un semi-nerf. C'est vrai, c'est pas un gros nerf parce que. Oui, tout à fait. Parce qu'en vrai, t'allais assez peu chercher la taverne 5. On va dire que c'est pas un nerf par rapport au putricide. Le putricide, il faisait quand même assez souvent un pouvoir dans la 4 et ensuite des pouvoirs dans la 6. Ça, c'est strong. Hello, la fleur en ville. Hello, hello. Hunderzolt. Bon, l'important, c'est de tuer la nomine hein. On ne va pas faire évidemment on a une chance sur 3 de tuer un ah non non non parce qu'elle va il a ouais, une chance sur 3 au milieu please pourquoi le Underzolt nous a fait ça bon on est à 15 on est obligé de up quand même non, on, on tempo un tour hein. up pouvoir je crois qu'on va tempo un tour On est trop mal. On peut pas up. Assez ben fort quand même. Hein. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Je vais le faire quand même à 4. Ah super. Ouais, on est à 15 donc on est obligé de bah, changer le, le, le play hein, clairement là si on re-up c'est vraiment du, du bingo quoi. on se dit allez on a 70% de chance de finir top 8 mais 30% du temps on va faire des, des choses totalement dingues non c'est pas du tout bien joué de faire ça donc euh, on est obligé de tempo on n'est pas si mal on n'a pas un board qui est mauvais hein. j'avoue que c'est aussi parce qu'il y a Anubarak. s'il n'y a pas Anubarak nubarak je sais pas si j'ai vraiment envie de roll pour aller chercher des choses et avec la nube c'est tentant Salut Condor SHD, bah bienvenue à toi. J'espère que tu vas apprécier la journée. Y'a pas de raison. Ouais comme ça ça stack bien aussi, c'est vraiment. C'est quand même important. Bon on va en faire qu'un mais il a pas besoin d'en faire un milliard. Hein. Ouais 15, c'est trop. On a vraiment pris cher sur cette nomie là. On est pas loin quand même. Hein. Et on est pas loin de perdre. Hein. Moi je trouve que son board est pas si mauvais. Mais... Ah, est bah, bah, on va up. Ah. Voilà Donc ça on va l'acheter. Après il y a Baron. Mais non, je pense c'est mieux quand même, Avocatrice. Quoique un baron c'est c'est triple par tour. Hein. Ah mais ça c'est strong. Hein. Ça ça fait vraiment gagner je pense. Ça c'est un peu grid. C'est à dire qu'on est à 15. Si on prend 15 avec baron des os. <rire> on a pas envie de mourir. Alors, je pense que je prends quand même l'invocatrice. Ah super. On va virer lui. Après lui il réinvoque quelque chose. Bah, je crois qu'il faut enlever le chevalier éternel en vrai. Je crois que c'est le chevalier éternel qui doit partir. Hein. Ça on va donner euh, réincarnation à, au deuxième. Si on les tripe c'est un peu chiant mais... Je pense que j'ai besoin d'avoir un maximum maximum d'attaque la clé hein. je pense que l'archétype il est beaucoup plus basé maintenant sur les rip-hop que sur la stat brute même si bon il y a quand même de la belle stat hein. okay. ils, ont pas buff, ils ont pas nerf abomination en taverne 5 il était pas si fort que ça l'abomination en vrai tu le jouais assez peu dans ta compo en général pour le coup L'abomination ça pouvait être bien quand tu faisais pouvoir sur T5 pour tempo, genre tu pouvais donner bouclier divin au camouflage, mais en vrai c'était souvent une carte que t'achetais pas vraiment, ou alors t'étais vraiment pas bien pour l'acheter, mais souvent tu, déjà en termes de taverne c'était un peu bâtard, c'est à dire taverne 5, soit tu joues en 4 soit en 6, et ouais je moi, je pense que c'était une carte qui était surcotée, donc c'est assez malin pour eux de pas l'avoir touché, selon moi, mais c'est pas une mauvaise carte. Bon. Dommage, mais c'est pas très grave. vaut mieux le tripler que pas le triplet Donc on peut avoir une autre. Ah, bah c'est lui qu'on veut. Ah non, mais remarque, c'est ça qui est intéressant. C'est que le Sinde. Ah, alors il est cool parce que. Mais il donne plus réincarnation à ça. En fait, c'est un double nerf qu'il a eu finalement. La question c'est est-ce qu'on le prend quand même À la place. Si, c'est toujours mieux que ça, hein. Peut-être on enlève les pièces. Hein. On va stater des choses comme ça. Pour éviter de prendre... Euh... Ouais, j'aime bien l'idée quand même. Là, l'idée c'est que lui, il peut partir pour... Euh... Ouais, abomination, je pense pas. Un deuxième comme ça, enfin un troisième comme ça. Les pièces, je opéré réincarnation mais... Ouais, je sais pas. C'est pas évident. Bon, après, je suis pas mal. Hein. Ah, les taunes, ça peut être pas mal. Ouais, bon après, le, le truc pièce, il meurt jamais, mais... Là, c'est pas vraiment pas une histoire de pièces, je pense. Là, je suis à 15, donc moi, je veux vraiment... En fait, je me dis que j'ai du scaling. Ça, ça scale. Ça, ça scale. Donc, en fait, mon objectif ici, c'est c'est vraiment tenir. Je fais tout pour tenir. Tout ce que je peux mettre en place pour tenir, je le fais. Et pour moi, le Sind était juste meilleur que ça. Même si j'ai le croisé et finalement, il donne rien. Tu vois, derrière, il aurait pu donner. Même en tempo, lui, est meilleur. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de rester à 15. Parce que je pense que si la gamelle dure, je suis vraiment pas mal. Et il est pas mort lui. Fais-moi wow. ça. Putain. Fais-moi ça. Nice. Ok. Le Saint-Dame, il va pas servir à grand chose. Euh, il servira sur un autre, euh, une autre abomination, j'imagine. Un autre Anubarak, mais tu as raison, peut-être qu'il ne va pas servir tant. Bon, ouais, C'est toujours meilleur que Crâne dans l'absolu, parce que il, il y a quand même... Euh, Quoique, il y a Anubarak. Il y a quoi d'autre qu'Anubarak si. Ah si, il y a la Sœur Murme-Mort. Il y a la Sœur Murme-Mort. Euh, je vais virer le Crâne. Là, l'idée, c'est de récupérer des triples. Enfin, de récupérer des récupérer des tavernes 6. On a la sœur. On va prendre, je pense. Ah. <rire> Les deux. Bon. C'est pas évident. Sœur ou Anub Je pense que sœur est quand même meilleure, même si c'est que plus 1, plus 2. Non, Abomination, je vais pas l'acheter. Donc, il ira pas sur Abomination, mais il y a la sœur. On va un autre Anub avec Baron. Qu'on veut vraiment Baron maintenant On garde Baron Ah c'est cool quand même. Peut-être que la sœur c'est moins fort qu'Anub en vrai. On a tellement de ripop hop si on a full stat. Ah quoi que c'est que plus de. Non non non. Est-ce qu'on voit un Colosse en vrai, je crois pas. En vrai, je crois pas. Lui, il revient avec le taunt, donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais, c'était important de taunter lui parce qu'il meurt pas sur ses premiers hits. Bon, ça, c'est un beau board en face. Là hein. aussi, on a un des beaux boards, mais bon, faudra aller chercher le big boss à droite. Sympa. Bien dressé. Hein. Ouais, vous voyez, on a suffisamment de pièces. Il hein. n'y avait pas besoin d'avoir les deux. Hein. Avec le Baron, c'est une, une folie. Bon, hein. oh, il a beaucoup de stats. Je pense qu'on est énorme aussi. Que... Ah si si parce que ça, y a, ça value ah, c'est une folie C'est une folie Ok Bon c'était un peu chaud mais on a, on, a un peu, on a bien hit sur le big boss mais on a pas hit sur la mama Mais bon en même temps elle avait boubou et tout Ok Un mort vivante Est-ce qu'on prend le tir précis Je crois que j'aime bien je, je, je crois que c'est le moment de virer Baron Au moins de le tripler non, en vrai il est à 15 c'est un peu les derniers combats je pense que ça c'est vraiment une carte qui est importante je vais prendre ça parce que ça peut donner euh... ça peut donner un bouclier divin ou un taunt en bon, furie des vents je sais pas si c'est très bien furie des vents tellement de pièces est ce qu'on veut un peu de stats est ce qu'on veut un colosse à la place de ça c'est un peu le dernier combat en même temps c'est pas le dernier, on est à 15. Boule de flipper. Ah, c'est une 25-5 hein, le garçon. Boom. Je vais pas prendre le colosse. Ça peut paraître dingo, mais ah, le taunt il est important. Là chaque combat est important, on fait tellement de pièces qu'on peut se permettre de vraiment lâcher des rolls, lâcher des cartes. En vrai je crois que je vais lui donner euh, un peu de stats en plus. Toi, je gèle mort. Je pense qu'il reste pas assez de combat mais je vais quand même le faire. Et je vais Boubou... Sur lui. <rire> La corde Bob je prends ta corde, je t'accroche avec. Je te tire comme un petit chien quoi, sérieux quoi. Putain. Pétard pardon. Bon ça c'est trop fort. Hein. Quel boomer bah pas boomer je dirais réflexionneur moi plutôt. Salut Fichou salut Meloxide, ça fait un petit moment que j'ai pas j'ai pas pu me me contacter connecter tu veux dire ta bonne humeur m'avait vraiment manqué ah c'est gentil merci beaucoup. Faut pas traîner avec des gens tristes hein. c'est peut-être de ta faute ça aussi. On, on, il est quand même cool hein, est, elle, est, elle est cool la sœur. enfin vers son femme c'est pareil Mais, elle est cool quand même bah, il on va dire il on est en, on est en 2023 on va l'appeler il okay. il faut avec son temps merde Bon, on le tue pas. Et on a un scaling qui est clairement au-dessus du sien. Bah on reste là, hein, comme ça. Hein. C'est pas mal. Hein. On continue, on continue. Yel hein. est cool. IEL, ah ouais, mais j'aime pas ce mot parce que moi je suis un peu un semi-boomer. Donc Yel, pour moi, c'est la chanteuse là, des... des années 2000. Là. <rire> je peux... IEL, quand je dis Yel, je pense à la chanteuse. Donc je peux pas dire le mot. Bah, je... je dis pas le mot, quoi, parce que. <rire> Vous connaissez cette chanteuse Par la maman, ouais. <rire> par la maman. On faisait ça à l'école, hein, quand elle était petite. Hein. Par la maman, on disait par la maman. Ou à cause des garçons, ouais. Ouais je vais le garder lui je pense parce que le en vrai le mort-vivant il pourrait gagner contre l'élémentaire. Faites, Faites quelle année 3 à 9. J'ai dansé, tu, je danse de la tectonique sur Yel. Ah t'as dansé de la tectonique ou tu te danses en encore <rire> encore maintenant Ah la tectonique c'était une sacrée danse ça. Les jeunes peuvent pas connaître, mais c'était exceptionnel. Moi ouais, c'est un grand cru 89. Plutôt, plutôt. Euh, en 89, il y a Ted Bundy qui est mort. Mort vivante Engager une recrue, tant que vous le pouvez. Engager une recrue, qui disait. Est-ce qu'on veut un mug, un méga ultime Fury des vents Non, de toute façon, il va s'écraser. Hein. De toute façon, dans tous les cas, il va sur, la deuxi sur le deuxième hit, il va mourir. Ça, c'est vraiment devenu pas mal maintenant parce que vu qu'on va principalement jouer avec Anubarak Baron, ça, c'est une carte qui ripop plusieurs fois. D'ailleurs. Euh... Non Oh wow. On vire Anub. Euh, hein. Est-ce qu'on tourne pas ce garçon De toute façon il va rip Vous êtes des Et c'est moi qui ai invité les gens Rouillard. Tant honteux de dire ça. Ouais ça peut, ça, au moins ça va tuer tout de suite le, le baron. Tout de suite le bazar. Oh waouh. Ça va où ça Je crois que ça va sur lui. En vrai. Parce que là de toute façon il va peut-être jouer la 3-4. Et il va péter les boubou à ça. Moi je pense que ça va là-dessus. Ou sur... C'est pareil en vrai. Hein. Techniquement... Euh... Peut-être sur lui. Ouais pour boire Bob. T'as un... été un bro. T'as été un frérot dans cette partie. Là on sent la Nubarak. Vous voyez c'est con mais la puissance de la Nubarak je pense que c'est ça qui va me faire gagner ce match. Oh là là ça c'est un hit de, de génie. Ah, c'est vraiment le, le fait que mes créatures elles reviennent avec énormément énormément d'attaques. Merci Dracon, merci beaucoup qui offre 10 abonnements. Merci infiniment, attends je mets en plus petit sinon euh, vous allez louper le combat. Merci Dracon. je remercie les gens après. Je profite du combat. Donc, faut pas oublier que les morts vivants ils ont été nerfés. Hein. Les morts vivants sont morts. <rire> Vivent les morts vivants. Ah, ils ont vraiment été violemment nerfés quand même. Ça sent en vrai, en direct. Hein. Je sens que mon board il a beaucoup moins de puissance quoi. <rire> les gars, je le massacre. Les gars, ils jouent morts vivants. Le troisième, il joue. Quatrième, il joue. Ah non, il remarque qu'il y avait bête et. Ah non, mais lui c'était un... un truc bizarre. Top hein. Vamos. Bon après. En vrai, non. Les morts vivants ont été quand même vraiment vraiment nerfés. Mais là c'est le putricide, donc c'est toujours un petit peu particulier. C'est comme jouer élémentaire, c'est comme jouer élémentaire, c'est pas ouf. Mais élémentaire Shinvala, bah, c'est pas mal, vous voyez. Donc c'est un peu l'idée. Mais il faut, il faut clairement Anub. Et on en a eu un doré très rapidement. Et, est ce qui... et en plus on l'a donné réincarnation. Euh, je pense vraiment que si on fait une game sans Anub, on n'arrive pas à les trouver on a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de puissance et on ne peut pas se reposer comme avant sur les tavernes 6 qui carry. Donc euh, là, j'ai eu quand même beaucoup de réussite et en plus avec le perso qui va bien. Soyez honnêtes.